Coucou tout le monde les j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir l'incroyable deck Zabou que j'ai euh, créé, Alors il y a plein de decks Zabou. Zabou c'est quoi C'est tout simplement la nouvelle carte du Season Pass. Alors c'est euh, je crois que le Season Pass il est à 12 12€, mais euh, vous pouvez le payer 8 8€ si vous passez. Alors là, ça c'est la petite astuce, j'espère que ça va durer. Je sais pas si ça va durer d'ailleurs. En fait vous allez sur le site Marvel Snap et vous euh, vous mettez en monnaie euh, des Philippines et en fait ça coûte 20 à 30% moins cher. Je crois que le pass il est à euh, 8 euros au lieu de 12 et ça marche également pour les euh, gros packs. Par exemple ce pack là etc. Donc euh, voilà n'hésitez pas à faire ça si jamais vous voulez faire des achats sur le jeu. Alors, euh, dans la boutique de jetons, j'avais gelé pendant pas mal de temps She-Hulk. Mais finalement, euh, avec Zabou, et puis même, je vois un petit peu la méta évoluer. Je trouve que Fury, euh, le T4 finalement, qui, qui en reveal double la puissance de la prochaine carte jouée, euh, est vraiment peut-être une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est la carte que je vais euh, chercher. Alors Zabou, euh, je trouve que c'est plus intéressant que Surfer d'Argent. Surfer d'Argent, c'était déjà très très fort, mais c'était... Tout, à peu près tous les mêmes decks finalement, les decks surfeurs, c'est-à-dire le but c'était vraiment de balancer plein de T3 et euh, de tour 3 et de faire surfeur derrière. Avec Zabou, c'est un poil différent. Alors déjà, que fait Zabou Il va réduire de 2, c'est un T3 pour 2, de puissance, réduit de 2 le coût des cartes de coût 4. Donc ça fait penser un petit peu à Serra, c'est-à-dire à une carte qui va accélérer euh, le mana. Elle, elle réduit de 1 les coûts de, de 4 de notre main. Mais avec Zabou, et c'est ce que j'aime, alors là c'est vraiment la quatrième, cinquième version hein, euh, du deck. J'ai vraiment euh, bah, hier j'ai passé la journée à. à tester à créer des decks Zabou et finalement c'est la version je trouve la plus optimisée par rapport aux cartes que j'ai. Je vous dirai quoi enlever et quoi mettre à la place par exemple si vous avez plus de cartes. Mais bon, j'ai déjà pratiquement toutes les cartes on va dire, mais pas les pool 4-5 pour le coup. Bref, euh, l'idée c'est qu'avec Zabu on peut jouer contrôle, on peut jouer prise de board, on peut jouer combo, vous voyez en fait, Zabu, c'est une carte qui fait tricher avec la mana, finalement. Donc, à partir du moment où on triche avec la mana, on peut, on, on peut faire donc version contrôle avec des Chang-Chi, des voilà, des cartes à 4 qui vont contrôler. On peut jouer plutôt combo avec des Wong, avec des cartes comme ça. Euh, genre Wong, Shuri, par exemple, ça peut être une combinaison sympa. Wong, Rock Slide, avec Dark Oak, ça peut être des combinaisons sympas. Ou on peut jouer plutôt prise de board, un petit peu mid-range. Et moi, je trouve que c'est, on va dire, par, encore une fois, par rapport aux cartes que j'ai, c'est la version la plus intéressante. Donc, je joue dans le deck quand même une curve parce que justement, l'idée du deck et le raisonnement que j'ai eu, c'est de me dire que bah, les je les abous, en fait, je gagne souvent. À part si l'adversaire, il fait vraiment la combinaison de fou, genre Mister Négatif, T3, T4, ou pareil, Zaboo et puis finalement, on, on, on, on s'annihile un peu. Mais finalement, il faut aussi gagner quand on n'a pas la carte. Et leader est une carte qui fait gagner quand on n'a pas la carte. Et en plus de ça, leader, c'est un peu surprenant. Alors vous allez me dire, quoi <rire> Leader, c'est une carte surprenante dans ce genre de deck Dans ce genre de deck, je trouve que c'est assez surprenant. Donc l'idée, c'est qu'on a, en fait, sa combotte, c'est Sunspot et leader. Typiquement, on fait Sunspot T1, on fait leader T6. Si on arrive à curver un peu au début et être un petit peu devant à la fin ou être pas trop loin derrière, on peut vraiment gagner avec leader. On peut vraiment voler, pas voler des games, mais gagner des games avec leader. Donc il y a le scorpion pour la curve, il y a l'armor pour le sunspot. Et là, maintenant, on va vraiment parler du jeu, donc le fameux Abou Et en gros, j'ai décidé de jouer plutôt prise de board, plutôt euh, mettre des points, euh, tout simplement. Ce qui, selon moi, donne de la polyvalence. Si on joue Enchantress chang chi bah, finalement, c'est l'adversaire. Il ne joue pas des cartes qui font... Euh, activer, qui donne de la valeur aux nôtre, c'est moins fort. Si on joue combo et que le Wong il est, il est dans le deck et qu'on l'a pas en main et qu'on a nos cartes qui combattent avec Wong, bah, c'est moins fort aussi. Là finalement on a plus ou moins tout le temps des bonnes sorties, on est très très polyvalent. On a le Drax qui va prendre euh, plus 4 de puissance s'il y a une carte qui est jouée chez, en face chez l'adversaire. Souvent c'est une carte qu'on va jouer au tour 6 parce qu'au tour 6 on a euh, en général plus d'informations sur ce que va faire l'adversaire donc c'est très intéressant. On a le Strong Guy, alors on pourrait dire « Ouais, mais Strong Guy, il faut avoir la main vide. » En même temps, tu joues White Queen. White Queen, ça prend l'information et c'est une bonne carte parce que on peut, quand on fait zabouter 3, on peut vraiment vider la main très très vite. Donc la White Queen, pas combo avec Strong Guy, mais on a Elko. Elko qui va défausser de deux cartes de la main. Et franchement, les games où j'ai Strong Guy sur le board, il arrive très très souvent, presque tout le temps, à avoir sa puissance plus 6. Parfois, c'est pas le cas, mais c'est pas si problématique. Et en fait, quand il fait sa puissance plus 6, c'est absolument incroyable. On a du Rock Slide parce que c'est un très très bon T4 qui va ajouter des cailloux dans le deck de l'adversaire, donc ça fait chier, surtout quand vous faites T3 abou into Rock Slide. Euh, alors dans ce deck, il y a la Serra, je pense, alors la Serra c'est une carte intéressante quand même, mais je pense que si jamais j'avais Shuri, parce que j'ai vraiment pas envie d'enlever des cartes, le Strong Guy, le Drax, ça fait des points, le Rock Slide c'est emmerdant, la White Queen ça donne l'information et ça fait des points, et le Elko, il fonctionne avec Strong Guy. Donc honnêtement, si je devais enlever une carte, ce serait la Serra. Et je pense qu'à la place, je mettrais le. Euh, comment il s'appelle euh, La Shuri. Je mettrais Shuri. Après, il y a Crossbone qui peut être pas mal. Crossbone peut être mis également dans ce deck. Peut-être à la place du Drax. Peut-être à la place de Serra. Pourquoi pas mettre un Crossbone J'ai pas Crossbone non plus ou Crossbones. Bref, on part in-game. Comme ça, vous voyez un petit peu comment euh, fonctionne. Euh, le deck Et justement vous allez voir Je l'espère en tout cas que ça va bien se passer Que même sans Zabou on peut gagner Ça c'est très important C'est un peu la clé du, de ce jeu en termes de construction de deck Et de compréhension du jeu C'est d'arriver à gagner quand on joue des decks combo en tout cas Ou même quand on joue n'importe quel deck Avec des cartes clés De gagner sans avoir forcément ces cartes clés Et de pas avoir 0% avec Et 100% avec On n'a jamais 100% avec d'ailleurs parce qu'on peut toujours jouer contre un combo encore plus euh, polarisé, encore plus débile que le nôtre. Mais voilà, je trouve que là, cette version, elle est hyper polyvalente. Je l'ai beaucoup testé avec un très très chouette. Bon, la main est catastrophique là, c'est le jeu. Euh, avec un très très chouette winrate et avec un joli joli average cube grâce à ce leader. Le problème de Zabou, c'est que c'est difficilement contrable. Le problème de Zabou, c'est que c'est... Euh... Je pense qu'on va faire ça. Ouais, bon, après... Ouais, le problème, c'est que là, il, va... il a Crossbone, il a Dracula. Bon, c'est assez standard. J'aime pas Dracula, mais par contre, Crossbone, c'est plutôt pas mal. Le Crossbone, euh, il peut être joué que s'il gagne le lieu. Euh, donc, c'est plutôt cool. Euh... Je crois qu'on va Serra. Alors, je... je snap jamais hein, dans des matchups comme ça. Vous voyez, finalement, il a il a utilisé Zabu, mais là, il a, un petit... il a une main semi-vide. Ok. En vrai il y a peut-être moyen. On est quand même derrière pour le moment. Est-ce qu'on leader maintenant J'ai envie de leader sur la fin. Mais en même temps leader maintenant c'est quand même assez cool. Sachant que T6 il va pas faire grand chose vu qu'il y a Dracula. J'ai envie de leader maintenant. Écoutez je vais jouer leader maintenant. Et on va voir ce qui va se passer. White Queen, il me vole rien. Enfin T3. La chi-hulk, donc on fait le leader qui ramène le sunspot et la chi-hulk. Donc on est derrière. Et lui il a combien de cartes en main Il a 5 cartes en main. On peut partir. C'est la clé aussi hein, des decks combo, c'est de savoir. J'ai vraiment travaillé euh, là-dessus hier, parce que moi je suis de l'école euh, snap 1 Qu'il faut faire en pool 1, en pool 2, mais c'est vrai qu'en pool 3, il y a, en fonction de chaque deck, il y a une stratégie de snap. Ça c'est hyper intéressant je trouve, c'est assez excitant. Euh, ça, c'est vraiment dommage d'être allé sur superflu. Bon, je pense que c'est fini. Hein. Là, je suis derrière, large. Et là, on est à peu près égalité. Mais lui, il a plus de mana avec ce Zabou. Il peut faire triple T3, triple T4. Moi, je peux en faire que deux. Donc, je pense que là, on va, on va abandonner avec le pas encore. On ne sait jamais. Mais je pense que là, on perd un. Mais c'est pas grave. Vraiment, l'idée, c'est de. En fait, il n'y a aucun deck dans ce jeu, parce que la méta est hyper riche, qui va avoir 65-70% de rate. Donc en fait, la clé, et ça je le, je le comprends de plus en plus, c'est d'être à peu près à 55-60%, c'est-à-dire gagner euh, un peu plus d'une game sur deux. Mais surtout, donc là on va snap parce qu'on a Zabou, c'est vraiment la clé. Mais vraiment de snapper, ou d'abandonner au bon moment, vraiment d'être bon sur les timings. Et donc avec ce deck, je vais snapper que... Oh après le troisième tour, ajoute une carte caillou du côté du joueur perdant. Oh, c'est un nouveau lieu ça, il est magnifique. La montagne de l'éternité. Euh, donc vraiment, je vais snapper que quand j'ai à bout. Même dans les spots où j'ai pas à et que je suis pas trop mal, je ne vais pas snapper. Parce que d'expérience, j'ai quand même plus souvent de chance de perdre que de gagner. Après le troisième tour, ajoute une carte caillou du côté du joueur perdant. On est tous les deux perdants, il se passe rien. C'est plaisir. <rire> ok. Donc là on va. On, on, on peut juste même Serra, mais j'ai envie de rock Slide quand même. Rax. Je pense qu'il va. Est-ce qu'il va aller au mid Non. Je pense qu'il va aller Je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça J'ai envie de jouer mon scorpion maintenant Et surtout j'ai envie de jouer mon... mon rock slide maintenant Là j'ai quand même de grandes chances de gagner à partir Enfin voilà bref À partir du moment où j'ai euh, Mais Ça c'est très important le timing de snap En fait à partir du moment où vous comprenez que vous n'allez jamais avoir un win rate comme sur Hearthstone Parfois on peut avoir 70-80% Et encore euh, pff, je dis ça mais c'est une connerie On n'a jamais ça Euh... Franchement, je peux juste leader là. Je crois que je vais juste leader dans ce spot. Tant pis pour la Serra, elle sert pas à grand chose. Et à la fin, j'ai le fameux strong guy Elko qui est incroyable. Donc oui, à partir du moment où vous n'aurez jamais un winrate Stratosphérique parce qu'il y a trop de match-up, il y a trop de decks, il y a la méta et what the fuck. Si je puis dire. Ok. Donc là, on sait ce qu'il va jouer. Il va jouer... C'est bizarre, il joue ça. Il joue Quack. Iceman. On voit pas trop. Il joue Quack. En fait, je comprends pas ce qu'il nous on fait. Il ça, non Là, on va rester parce que franchement, je le sais pas. C'est bizarre hein, cette game. Hein. Elle, est, elle est un peu chelou cette partie. Après, il s'attend peut-être pas à avoir autant de points à la fin. Hein. Genre là au mid, euh, vous voyez, on était tellement derrière et finalement on passe devant. Il a rien fait, il a juste déplacé. Franchement, j'ai rien bité à ce qu'il a fait. Et voilà. C'est très important de. Parfois, il y avait des sessions où, genre, j ai, j ai... avec des gros decks, hein. Avec, mes, avec mon deck Mister Negative, avec mes decks surfer qui sont quand même vraiment bien optimisés, je trouve. Bah, en fait, j'avais euh, des super win rates. Donc vraiment, je gagnais 2 euh, games sur 3, ce qui est énorme. Je gagnais 2 games sur 3, mais en fait, je stagnais, un peu en... je stagnais un peu ou je montais très légèrement. Et en fait, juste, mon gros problème, c'était l'Average Cube. C'est-à-dire que j'étais je, je optimi trop optimiste. Parfois, j'avais pas forcément mes combos en place. Mais j'avais pas un beau, un beau setup en place et je snappais quand même Parce que je me disais, eh, je suis pas si mal dans cette situation Mais en fait faut pas faire ça Enfin faut pas faire ça, ça dépend mais en tout cas Voilà faut essayer de se freiner un peu sur le snap Mais par contre il faut aussi ne pas non plus être trop trompette Et parfois, vous voyez là typiquement on est dans un beau spot On a Sunspot, Armor Et on a la Serra T4 donc on peut se dire, ça ça mérite un snap Mais d'expérience je vais pas snapper parce que En face il y a un vrai deck logiquement et que moi finalement mon deck Il est pas euh, En puissance maximum Dans cette situation Parce que j'ai pas Zabou Donc il est en bonne puissance Mais il n'est pas en puissance maximum Donc je snap pas Parce qu'en fait souvent ça va me faire gagner 4 évidemment, si je gagne Mais il y a quand même aussi pas mal de moins 4 que je vais prendre Alors que vu que là J'ai pas assuré de gagner bah après même si t'as Zabou as T'es pas assuré de gagner mais voilà essayez vraiment de bien réfléchir à ça vous voyez typiquement là j'aurais pu snap en mode je suis bien mais vous voyez je prends un leash et en vrai maintenant c'est plus la même partie On a sûrement perdu d'ailleurs Et on va quand même se battre hein. Déjà parce que ça, ça marche vachement bien Ok Bon on est, on est vraiment méchamment derrière euh, S'il si snap on part Mais pour le moment il snap pas Donc autant rester 11 Vous voyez on est derrière sur toutes les lignes Et Zabou ici fait rien Donc euh, on va tout simplement partir Bon je, fais je pense que je vais perdre 1 Donc vous voyez là c'est une situation qui est intéressante c'est-à-dire que j'ai fait deux défaites. En fait, j'ai eu qu'une fois Zabou, en gros. J'ai fait deux défaites, une victoire, et j'ai quand même gagné deux. Vous voyez, vraiment, c'est l'average cube clairement plus important que le winrate. Savoir bien... Euh... Vous voyez, là, on se tape directement en mode agressif parce qu'on a ce Zabou. Parce qu'on a Zabou et que... Bah, on... et, et que dans le deck, on a Crystal qui marche super bien avec Zabou. D'ailleurs je ne savais pas expliquer ce que fait Cristal, je crois. Alors qu'en plus la carte est assez peu connue. En gros, Cristal, elle dit que si on la joue sur le Pardon, excusez-moi. Euh, la ligne du milieu, on mélange notre main à notre deck et on purge trois cartes. C'est hyper hyper intéressant. La carte est magnifique, c'est probablement la pire carte du jeu. Mais en fait, maintenant c'est une carte intéressante. Voilà. Sans abus, c'est la je pense que c'est la plus mauvaise carte du jeu. Clairement. Et avec Zabou, bah, franchement, c'est une carte qui déjà donne envie d'être jouée parce que la carte est plutôt jolie, je trouve. Et en plus, elle a un, un effet qui est très, très agréable. Donc là, on va Zabou. Est-ce qu'on va Zabou à gauche Waouh. Bon. On n'a pas besoin d'Elysium. Pour le coup, Elysium va plus aider notre adversaire que nous. Non, on n'en avait pas besoin, on allait pouvoir tout virer. Bon, pour le moment, il y a quoi Colossus, Ant-Man, Mister Fantastic. Ça ressemble à un deck Destroyer. Pour le moment, ça ressemble à un deck Destroyer. Lézard. Ok. Donc là, est-ce qu'on fait leader dans ce spot Leader, cristal. Ça veut dire qu'on virait le co-armor. Bon, on peut jouer cristal, elco, armor. A noter qu'il y a 5 tours. Hein. Après, il y a 7 tours. Faut pas oublier. Donc en vrai, on peut juste faire leader dans ce spot. Hein. Je crois que j'aime bien juste leader dans ce spot. Et armor quand même à gauche. Je crois qu'on va juste leader. Iron Man, super. Je suis Iron Man. Je suis. En quoi ça ressemble à un deck destroyer Donc, prochain tour, on va mettre euh, le strong guy ici. Après, on, on sera bloqué, donc faut faire gaffe. Je pense il faut pas. On peut ne pas cristal en vrai. Hein. On peut ne pas cristal parce qu'on va être bloqué. Dans le deck, il reste. Euh... Pas des trucs dingues. Hein. Il reste pas des trucs dingues. Je peux passer. Hein. En vrai, on a le droit de passer dans ce spot. Hein. De toute façon, on a Sunspot. Donc, on peut passer. On va sûrement passer d'ailleurs. Comme ça, je donne pas d'infos à mon adversaire. Ouais, il va, pas... il va partir. Vous voyez, là, je donne pas d'infos. Et tour d'après, boum. Je faisais euh, pas forcément cristal au centre pour le coup, mais euh, parce qu'il faut pas. Mais euh, ouais je pense que ça avait du sens de passer et d'attendre. Mais de toute façon au mid j'allais sûrement gagner parce que j'étais un peu derrière lui mais j'avais le, le... j'avais le strong guy. Et puis Elko c'est quand même gros. Et là vous voyez le sunspot il est important si j'ai pas sunspot en vrai passer un tour c'est problématique. Hein. Je pense que c'est vraiment le sunspot qui fait abandonner mon adversaire. Donc là c'est un snap hein, tout de suite avant même de lui donner l'information du sunspot. Parce qu'on a Zabou. Alors, pour le moment, il y a beaucoup de decks Zabou. Mais on peut pas dire que c'est un problème dans la méta. Parce que, jurisprudence Silver, Silver Surfer. Silver Surfer, bah, quand c'est sorti, il y avait plein plein de Silver Surfer partout dans la méta. Et puis finalement, il y en avait un petit peu moins après. Ça reste. Silver Surfer reste un des decks dominants du jeu. Hein, mais. Parmi d'autres, vous voyez. Ça reste dominant parmi d'autres. Donc euh, voilà, pour le moment, on s'inquiète pas de voir des silvers, enfin euh, de voir des abus, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut facilement, euh, on va drax à gauche, non Ça là. Voilà. Ouais, on peut facilement se dire bah, ça déstabilise le jeu que dans le season pass, c'est-à-dire dans le mode payant du jeu. Il est une carte euh, pu, euh, qui crée la méta elle seule quoi. Donc là on peut faire Crystal Elko. Enfin Elko d'abord et Crystal. Et on perd leader. Mais je pense que c'est pas si grave. Ça fait beaucoup de points. Ou alors on fait juste ça et ça, mais pas sur la même ligne. Non, je crois que je vais faire.. Ah ouais, mais non, ça marchera pas. Ah remarque, c'est pas si mal. Je fais.. Attendez, mais je vais faire ça et ça. Euh, ouais Ou alors je garde hein. Alors je fais ça et ça Je crois qu'on va faire ça Et prochain tour on fera juste leader Bon On a égalité à gauche et on est devant. Ouais, on est devant. Donc là, on va juste faire notre fameux leader qui est 4 contre 3. Et on va voir ce que ça donne. L'avantage, c'est qu'on donne vraiment pas d'infos. On a snap T1 parce qu'on avait Zabou. On aurait snap T2 si on avait zabouté T2. On aurait snap 3 si on avait zabouté T4. On aurait peut-être pas snap T4 si on avait zabouté T4. Bon, est-ce qu'on gagne là crois enfin, que oui, hein Oui, oui. Victoire. Magnifique. On reprend 4. Vous voyez là, pour le moment, on a perdu 2 fois. Les deux défaites qu'on a fait, c'est moins 1, moins 1. Et les 3 victoires, c'est 4, 4, 2. Donc en fait, pour le moment, on a gagné 10. On a perdu 2. Donc on, a, on est à plus 8, vous voyez et on a fait que 3-2 et on est à plus 8 de cube. Donc sur 5 games, on est à un average cube de 2. Bon je vais pas faire ça sur toutes les games, mais vous voyez là juste déjà sur 5 games on a un average cube de 2 juste parce qu'on a bien. Euh... Honnêtement ça me fait un peu peur d'aller là et de me retrouver sur on échange de lieu, on échange de créa. Ça, ça peut exister. Il y a un lieu comme ça. Ah, le chute de guerrier aussi, ça aurait été infâme. Là, typiquement, on a Scorpion, ce cas Martage. On pourrait faire les fifous et... et snapper, mais on va pas le faire. Parce que c'est con, je pense. En fait, si vous faites cette stratégie-là. Après, il faut. C'est comme je disais tout à l'heure. Chaque deck a sa stratégie de snap. Mais avec ce deck-là, si vraiment vous êtes précautionneux et vous snappez que quand vous avez le Zabou dans le bon timing. Et eh bien, en fait, vous allez. Euh... Ma main est pas très bonne. Ah, je vais quand même tenter ça. De toute façon, on n'a pas snapé. Et donc voilà, si vraiment vous êtes précautionneux, vous allez voir que vous allez tellement... En fait, votre win rate ne va pas spécialement augmenter. Mais par contre, votre average cube, c'est-à-dire votre rang, va énormément, énormément augmenter. Ah, là, on a un très, très beau Drax. En vrai, on peut Serra à droite. Hein. La Serra elle bat son Deathlock. Là, c'est pareil, on est bien. Franchement, on est bien à gauche. On, a... on est très bien à gauche. On a 14 d'avance. Et à droite, on va pouvoir détruire son Deathlock. Donc, on pourrait se dire, bah, je vais snap là. Mais en fait, non, parce qu'on n'est pas dans, notre sortie... dans nos sorties correctes. On est dans nos sorties médiocres. Au mid on va pas essayer de se battre par contre squirrel ah il doit jouer ah, intéressant on sait ce qu'il joue il a détruit en fait il a détruit trois cartes et il est pas sous wave je pense qu'il joue une version avec euh, death aéro death Bah écoutez je pense qu'on peut gagner non Si on fait ça et ça. Il peut pas... S'il fait juste des. Death... Non on perd s'il fait juste death. Juste death à droite. Ça fait 15 et nous on est à 16 donc on gagne là... Ah non on gagnerait. Death c'est 12 hein. Je vais pas snap. Il peut y avoir de la magie Mais Là par contre je vais pas abandonner Il y a que death Je crois qu'on a gagné Ah non mais on tue son deathlock en plus Mais bon on sait jamais il peut y avoir leader Non elle est à 10 Vous voyez là on a, été, on a pris que 2 euh, Je pense qu'honnêtement c'est un spot où si on snap il part c'est aussi ça l'idée, c'est que lui, il a pas un gros tour. En fait, c'est un peu le, le, le, la théorie du poker, enfin le raisonnement qu'on peut avoir au poker. C'est-à-dire euh, avec de, des nuances polarisées. Parce que si jamais ici, on snap et qu'il a une grosse main, on perd 4. Si jamais on snap et qu'il a une main de merde, et eh ben on va juste prendre 1. Donc en fait, c'est sûrement dans ce cas-là, évidemment, chaque cas a sa vérité encore une fois, mais dans ce cas-là, c'est sûrement le mieux mathématiquement de juste jouer deux parce qu'en fait, on va rarement prendre 4 et on sera souvent en moins 4 plutôt qu'en plus 4. Et si jamais il a une main de merde, on sera souvent en moins en 1 plutôt qu'en 2. Plutôt qu'en 4, vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair ça. Mais voilà, là c'est un spot où après, là ce raisonnement que j'ai, il faut l'avoir par automatisme, par euh, il faut l'avoir euh, naturellement. Si on a ce raisonnement en se concentrant, on peut plus jouer après, vous voyez. Donc il faut essayer de. Pourquoi il fait ça Je pas snap mais c'est parce que j'ai une main horrible. Pourquoi il fait ça, le gars Bon, en vrai, euh, quand on a lead. Ou Hulk, non Oh waouh. Il fait vraiment rien le gars. On peut gagner hein. On va jamais snap. Renan. Oh Renan c'est gros. Oh Renan c'est sacrément gros. Je vais quand même pas snap. Même avec leader mais... On voit pas ce qu'il fait Je en fait. Suis Iron Man. Je suis Iron Man. Bon, parfois ça peut être des bots aussi. hein. Franchement, Misek. Misek, c'est pas un nom de bot. Et après, soit il est bourré, soit il est nul, mais il peut pas être nul. 66, c'est quand même joué. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, ça fait deux points. Ça compte quand même dans le win rate, même si en vrai, euh, c'est des games qui sont un peu faussés. Parce que l'adversaire. Nous, on a fait la pire sortie de notre, de, de notre deck. Mais lui il a vraiment, il s'est saboté en fait. C'est vraiment ça. Le gars il s'est saboté quoi. Trop oh, bizarre ça. La montagne de l'éternité. C'est rigolo en vrai. Hein. Joueur perdant. C'est bien ça, le joueur perdant. Ah non, euh, ajoute une carte caillou du côté du joueur perdant. Merde, j'ai pas compris ça. J'ai compris que celui qui gagnait avait le caillou. En fait, je sais pas pourquoi j'ai compris ça. Merde, merde, merde. Je que je vais cristal au centre. L'idée c'est d'essayer de choper mon leader. Bon, c'est pas grave, il bourrine à gauche, je t'en moque. Ouais, l'idée c'est d'avoir le leader. Je pense qu'on a perdu. Bon, c'est pas le rock hein, qui nous fait perdre. On zabou, ça peut être pas mal en mode surprise. On n'a pas leader. Iron Man, bon. Le problème c'est qu'il risque de faire destroyer sur une ligne. On a leader. Le problème c'est que s'il fait destroyer on perd qui gagne à l'écart Destroyer sur une ligne En fait s'il n'a pas destroyer on est bien Alors, On devrait faire ça Et s'il a destroyer euh, on perd Et on joue 1 pour 2 Donc là c'est une situation où on va quand même jouer Et si jamais il snap on part Il peut le spectrum Ah il a destroyer oui Donc là c'est un spot qui est assez intéressant, parce que vu qu'il n'a pas snap, bah, il a fait un peu ce qu'on a fait la gamme d'avant. Vu qu'il a pas snap, il nous donne, euh, il nous donne pas trop d'infos sur le Destroyer, il sait qu'on sait. Et euh, voilà, Là, c'est une belle game là en vrai, même si nous on a eu la pire main du jeu. Mais en vrai ça reste une belle game parce qu'il y a eu de la technique, vous voyez dans le non snap, enfin je trouve, après il y a, deux, il y a encore deux écoles, hein, il peut ne pas snap parce qu'il a peur, et là, dans ce cas-là, c'est une erreur. Où il peut ne pas snap. Parce qu'il considère que, que ça va me faire fuir. Et dans ce cas-là, c'est vraiment bien joué de sa part. Parce que finalement, vous voyez, sans snapper. Moi, je me dis, il n'a pas, euh, pas la carte, quoi. Il n'a pas le destroyer, il a juste Spectrum. Et il va jouer un peu 50-50. Si moi je vais sur une ligne et qu'il met Spectrum, il peut gagner. Enfin, vous voyez. Bon, moment ma n'est pas bonne. voir Rock Slide. Je pense qu'on s'en fout d'avoir le Rock. Je pense qu'il s'en fout lui et on s'en fout nous. On ouais, il dit de dire Hardy. <rire> de l'Ardèche. <rire> Hardy, Ardèche, ouais. Hardy. De Dobona. Ouais, rock Slide, ça essaie, on essaye de le jouer le plus vite possible. Hein. Ok. Donc ça doit être un, un Silver Surfer avec Brood, Bishop. En fait, Serra, c'est une carte qui peut faire un peu peur. Donc j'aime bien la développer maintenant. Ouais. Bon. On va voir ce que nous fait le Grand Central. Le Scorpion et le Drax. Bon. On est devant à droite, on est devant au milieu. Euh, il a un T3. Il peut faire triple T3. On a Leader. Leader nous ferait pas gagner parce que le surfeur ça ferait des grosses créas. Ouais, Vous voyez là, il snap. Je pense que c'est un spot où on part. En vrai, s'il si partait pas. En vrai, s'il ne partait pas, euh, je pense qu'on la joue. Alors, la fameuse théorie de je joue que 1 pour deux. Donc, je vais voir l'info en, en pragmatisme pur pour augmenter votre win rate, votre average cube, pardon. Oh, magnifique ce cérébro. Oh, il est sublime. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté. Si jamais on est vraiment en mode juste tryhard, monter de cote. Montée de classement, je pense que là, on prend pas le risque et on part. Mais parce que, encore une fois, c'est vraiment juste par rapport à ce deck. Hein. Là, je donne des explications par rapport au deck que je suis en train de jouer. Hein. Il y a plein de fois où on va rester parce qu'on joue des decks différents, etc. Mais et là, avec le deck qu'on joue, je pense qu'on doit, euh, doit partir parce qu'on n'a pas trop de magie à faire T6 à part avec leader. quoi. Mais là encore, même leader ne servait pas à grand chose parce qu'on sait ce qui allait nous arriver. Leader, je pense que je l'aurais peut-être joué si, si jamais il snap pas, parce que je me dis il y a Silver. Il n'y a peut-être pas Silver Surfer, s'il snap pas, s'il snap, c'est souvent Silver. Ça peut être un bluff, mais il y a moins de bluff que de bon play dans sa range. Clairement. Ok. Voilà, l'Elysium, pour le coup, nous aide énormément vu qu'on n'a pas à bout. Bon, ça fait pas mal de games qu'on n'a pas à bout, mais ça peut arriver. Et vous voyez, l'idée, c'est d'éviter de, de perdre trop. Si on snap, dès qu'on se sent bien, bah en fait, on va juste... Oh waouh! Oh, il est rigolo, ce deck. Ouais, il est assez rigolo ce deck. Est-ce qu'on pourrait pas considérer que notre adversaire c'est un enfoiré Pas va Drax au mid. Les prochains tours, on va à Elko-Crystal à droite. Et vous voyez, c'est ça. C'est qu'il faut faire le dos rond. Parfois, vous allez avoir 2, 3, 4 fois Zabu en main dans les 3-4 premiers tours. Et en fait, bah, vous allez prendre plus 4, plus 4. Enfin, vous pouvez vraiment prendre beaucoup de cubes rapidement. Mais il faut aussi faire le dos rond. Et parfois, vous n'allez pas les avoir bah, comme au poker. Parfois, on a des très bonnes mains et on est en rush total. On fait que gagner nos coups. Et c'est là où il faut gagner le plus possible. Et parfois, on n'a rien. Et c'est là où il faut tenir et éviter de perdre trop. En vrai c'est assez intéressant. Ah non mais non la Jones elle nous battra. Je pense que je vais jouer là quand même. Après je peux juste leader à droite. Ouais, mais le problème c'est qu'on est bloqué. Il bourrine au mid, il a gagné quoi. Je pense qu'il va souvent bourriner au mid. Il va pas essayer de se battre à droite. Là c'est un risque, hein. c'est 1 pour 4, il y a 3 de différentiel, est... je pense qu'on est quand même pas si bien. Le 1 pour 4 statistiquement euh, il est vraiment pas bon. Je pense qu'on va partir. Alors là il y a deux écoles d'analyse, hein. a... on peut dire ah, « attends, putain Fichou t'es péteux quand même là, euh... Enfin, un peu ta trompette d'abandonner autant. » Mais bon, voilà j'essaye de vous donner les clés. En tout cas, que je considère comme étant les clés pour vraiment avoir le meilleur niveau possible sur Snap. Avoir le meilleur... Pas le meilleur win rate, ça, ça change rien. D'ailleurs, euh, abandon ou perdre, c'est pareil. Mais le meilleur average cube, ce qui est très important. Vous bon, voyez là, on a, pour le moment, on a, on a eu... On a très très peu de chance dans cette session, parce qu'on n'a pratiquement jamais à bout, Et on a quand même gagné des cubes. Et parfois, vraiment, vous allez en gagner euh, 20 assez rapidement. Quoi. En 10 minutes, vous allez gagner 20 cubes juste parce que vous avez le zabou. Et ces 20 cubes. Et vous voyez, vous n'allez pas faire moins 20 plus 20. Peut-être vous allez faire moins 5 plus 20. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a des grosses créas, bon, de toute façon, là on a perdu. Notre main. On va quand même essayer de se battre Le hein. c'est quand même 12 hein. Bon Zabou c'est un peu tard Surtout qu'avec les effets continus, Alors je vais pas snap parce que j'ai Zabou Parce que là c'est quand même T5 Mais j'ai quand même la possibilité au prochain tour De jouer énormément Énormément de cartes Donc ah, J'ai presque envie de tenter le problème c'est qu'il peut me battre avec Professeur X. Je pense pas. J'ai vraiment tout à jouer. Hein. Il peut y avoir un destroyer mais je le bats le destroyer je crois. Destroyer mid. Je crois qu'il va destroyer mid. Je vais snap en vrai. Je crois qu'il va destroyer mid, je le bats non Il fait nightcrawler à droite. C'est pour ça que va se... En vrai, euh, si je fais leader... Alors ça marcherait pas. Là on sera à 8. Je pense qu'il va aller au mid moi. Je pense vraiment qu'il va destroyer au mid. C'est plus le temps. Je crois qu'il va, mais je suis pas sûr de gagner. Ah non, j'y Ah c'est bon. Par contre, je sais pas si je tes Destroyer. Parce qu'en fait, euh, mon... 40, non. Ah si, 48. Il aurait été à 45. Parce que là, vous voyez, j'active pas mon strong guy. Donc euh, si j'aurais battu, j'aurais quand même battu son... Il aurait rajouté 10, donc j'aurais quand même gagné. Bon c'était pas évident là en termes de temps. Euh, Je suis pas sûr d'avoir fait le, bon... le... le play le plus fort, mais j'ai fait un play qui était suffisamment fort. Bon. Elle était intéressante cette partie, vous voyez c'est un plus 4. Si on minimise les pertes et si on maximise les gains... <rire> on est bon. Hein. Si on fait ça, on est les rois du monde. Vous êtes le meilleur joueur du monde si vous faites ça en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un winrate stratosphérique. Encore faut-il bien jouer quand même. Hein. L'idée c'est quand même de bien jouer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a Zabu qu'on va gagner. Hein. Là on pourrait on pourrait euh, snap parce qu'on est dans une situation qui est incroyable. On a armor sur sunspot, sur monster pour, pas, pour bloquer Changchi. Mais en fait on a quand même une main de merde. Donc on ne snap pas tout simplement. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce spot. C'est que là, franchement, c'est une gamme qu'on peut quand même gagner à la fin. On peut quand même gagner, je pense qu'il y a des chances qu'on la perde, mais plus de chances qu'on la perde qu'on la gagne. Mais on a, en fonction, franchement, avec leader, on peut peut-être la gagner. Okay. Red Skull, ok, c'est assez intéressant, on va leader, ah il peut jouer destroyer, de bah, toute façon je pense qu'on va jouer avec des, sachant qu'on a Marvel qui peut aller à gauche, qui nous fait gagner la gauche, sachant qu'il va pas jouer à gauche donc autant faire leader ici. Ici ça nous fait gagner hein, parce qu'on active son lézard. À moins qu'il joue euh, Spectrum. Tasmaster. Ok. intéressant. intéressant, c'était Tasmaster. Et nous on n'active pas Tasmaster. Ouais, c'est un spot où on doit rester. Hein. Là, j'avoue que. Bon, il y a Test Master, mais ça peut être n'importe quoi. Il peut avoir des aéros. Il peut avoir des, des monstres. Des gros monstres. Voilà. Donc là, c'est un spot où il faut rester. Bon, on perd 4, ça fait toujours un peu chier. Mais honnêtement, c'est quand même. Il a le droit aussi de gagner. L'adversaire, il a le droit aussi de faire une combinaison qui est rare. Une combinaison qui est intéressante. La combinaison, elle est intéressante, rare. Nous, on a leader. Si on part, je pense qu'on va perdre plus de points qu'on va en gagner. Vous voyez Là, si dans cette situation, on part avec leader. C'est-à-dire qu'on fuit. Alors certes, sur cette game-là, on aurait économisé euh, 3 points ou 2 points. 2 points, je crois. Mais en fait, sur le long terme, on perd beaucoup de points. Parce que... On va souvent gagner avec leader, vous voyez. Donc là, on va snap. Hein. On la snap parce qu'on a Zabou. Zabou. Hein. J'ai de faire cristal maintenant. Je je vais faire Armor. De toute façon ça va se décaler. Je crois qu'on va plutôt partir là-dessus. On est devant. Hein. On lui prend l'info. Oh, on a une sacrée info. C'est vrai qu'il va leader derrière. C'est assez intéressant. C'est pas large devant, mais... Je pense qu'on va rajouter un truc au mid, non Je vais juste Serra. Je crois que je vais juste Gamora, ok. spot hyper intéressant là faut réfléchir par rapport à leader c'est à dire que je suis ou, ou, ou alors il y a d'autres play autres que leader hein. avec Elcro, strong guy et crystal il sait il sait il sait Tra, ah, c'est dur. Est-ce qu'il va juste faire leader Est-ce qu'il va essayer d'être plus tricky Il fait que leader, en vrai, il a souvent gagné. On fait leader ici. Leader là. Tra, ah, je sais pas. Ça fait gagner de faire ça. Je pas, pas. Tout dépend, il fait leader. Je crois qu'on perd sur leader, mais je vais quand même la jouer. Et je crois que j'ai perdu. Et c'est assez particulier parce que. Je dois concede, mais j'ai envie de voir le spot. En fait, là, c'est juste pour moi. Là, c'est pas pour la vidéo. Mais Là, c'est juste pour moi pour. Réfléchir à un.. pour avoir la donnée du spot et pour pouvoir euh, comprendre le, la situation là j'avais besoin de comprendre la situation dans les, dans, les dans les maths donc là je sais que je perds en fait donc faites pas ça mais parfois c'est important parce que d'avoir vraiment ce spot là comme ça vous, vous pouvez vous dire s'il y a ça il y a ça et abandonner et pas perdre 4 mais en fait c'est bien d'avoir vraiment le, la vision c'est plus facile de réviser quand vous avez euh, les trucs sous les yeux quoi. ou si vous faites juste de tête bah là, c'est un peu ça. Comme ça, ça nous permet de réviser. Alors là, c'était juste pour le, la mémorisation. Hein. C'était pas spécialement pour réviser. Je vais pas analyser le spot, vous inquiétez pas. Mais comme ça, je vois ce qui se passe. Et la prochaine fois, ça me permettra de mieux l'élaborer. Enfin, de mieux comprendre, le, la si enfin, de comprendre la situation et de gagner dans ce spot. Ok. Bon, c'était intéressant. Après, vous pouvez pas. 32. Bon là je vais pas faire ça pour la vidéo c'est chiant mais euh, vous pouvez prendre le temps, vous prenez 5-10 minutes et vraiment vous analysez le spot, vous remontez un peu en arrière euh, au tour 5, le tour où on a fait Serra, c'est ce tour là qui est intéressant, euh, on peut au lieu de faire juste Serra, euh, on peut juste se savoir qui va faire leader 6 et en fait se mettre dans, un, dans une situation où en fait sur T5 on a gagné même s'il fait leader vous voyez et là, je me suis mis dans une situation où j'étais pas assez devant, et finalement, je me suis fait battre derrière. Donc, euh... Donc voilà, petit tips. Essayez de... En général, il n'y a pas besoin de remonter à 4-5 tours. Vous remontez à 2 tours, et c'est là souvent où est votre erreur. Voilà. Donc ça, c'est assez important à faire. Essayez de le faire de temps en temps il y a, vraiment des, des, il y a des, vraiment des spots qui sont importants à mémoriser avec des cartes clés j'entends euh, je parle de leader, je parle de surfeur d'argent je peux parler de Zabou. encore que Zabou, il n'y a pas encore vraiment de liste il y a plein de decks différents mais voilà vraiment Drax à droite En L'info maintenant, Donc voilà. Ça c'est assez important. Essayez de le faire de temps en temps. Vous vous dites j'ai perdu, je crois, mais je suis pas sûr et je crois pas avoir bien, bien compris la situation. Et dans ce cas là, vous, vous, vous, vous allez jusqu'au bout de la game. Bon, à part si c'est 8, hein. si franchement vous avez snappé et qu'à la fin vous pouvez perdre 8, c'est vrai que c'est un peu moins agréable. Et voilà, essayez. Voilà, ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain et ça, ça vous permet vraiment de progresser. En toute façon, ce qui fait progresser, c'est vraiment la donnée, c'est la mémorisation de situation. Dans un jeu de cartes, c'est vraiment la clé. Bizarre ça. Il y a zéro carte en main. que voilà, c'est peut-être la même situation que tout à l'heure après Cameron ça, ça ressemble à un, un bot je pense c'est important de snap contre des bots ça ça a l'air ok non Moi, je pense que c'est un bot vraiment nul ce qu'il a fait ça c'est pareil alors ça c'est vraiment du c'est vraiment du, du tryhard extrême mais, euh... mais là vous vous bon, après les bots ils ont souvent des prénoms Cameron Brandon des trucs comme ça si vous vous voyez vous, vous imaginez que c'est un bot parce que vraiment le gars il a fait n'importe quoi bah snapper bah, genre si vous êtes bien en fait là c'est une situation où si c'est un vrai joueur snapper c'est pas bon parce qu'il va partir alors qu'on est trop bien. Lui, il est, il, il est, il est obligé de tout decker pour gagner. Et encore, on a leader. Donc, en fait, on a tout le temps gagné cette situation. On a pratiquement tout le temps gagné. Mais, euh, mais peut-être qu'il va rester. Parce qu'il se dit, allez, euh, je perds un ou je perds deux, C'est pareil. Je vais tenter avec la carte que j'ai piochée. On ne sait jamais. Je n'ai pas besoin de deux abous. Pas besoin de deux abous. Bon, des dracs, c'est cool. Ah. Bon, ah c'est qui est et pas mal. Un peu cristal au mid. On va crystal mid drax à gauche et en vrai on peut ça, ça, ça c'est pas si fort en vrai ça rajoute un point mais ça risque de bloquer mon board ok Là on a le fameux Elko pour le strong guy qui est cool Alors le problème c'est que C'est compliqué de savoir ce qu'il joue <rire> En vrai bon, Il est bloqué à gauche mais autant de Maximus C'est pas trop beaucoup de cartes en main là quand même hein. C'est énorme. Ouais. J'ai souvent gagné cette situation. C'était quand, euh, quand même pas mal. Même si à droite, c'était perdu. Mais ça lui demandait un investissement. Bon, je fais une petite dernière. Et après, j'ouvre les, les avec les quelques crédits que j'ai. Bon, je suis pas très loin d'avoir tout le pool 3. Je suis pas très loin. Il me manque encore quelques cartes. Je crois que c'est 3300 pour avoir tout le pool 3. Je suis à 2008. Euh... Voilà, pour le moment, je ne remets pas d'argent dans le jeu, j'attends at... de voir un peu ce que va être la scène compétitive. S'il y aura des tournois, s'il y aura du ladder compétitif, si ça va se développer. Est-ce qu'on pourra jouer en, to... enfin, en semi-free-to-play, on va dire, ou est-ce qu'il faudra mettre de l'argent En gros, est-ce que les cartes pool 4, pool 5 seront des cartes nécessaires pour pouvoir faire des performances en ladder Ou est-ce que ce ne seront pas des cartes nécessaires Voilà. Pour le moment, j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu, j'ai mis à peu près 300-350 euros. Donc c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de collections. J'ai pas les poules 4, poules 5, mais j'ai beaucoup de poules 3. Pratiquement 90%. Euh attendez. Okay, on, peut même, euh, on peut même se dire on va gagner. Ah oh non mais c'est lui qui a eu le machin. Je pense qu'il va quand même aller à droite. Au moins avec ça et nous là. En vrai ouais. Ok. Ok. Euh... Ah non. Et donc... Euh, je pense que je dire. Donc voilà. Là j'attends de voir si jamais il, la scène compétitive m'intéresse sur ce jeu, mais qu'il faut des poules 4, poules 5. Euh, bon, peut-être j'achèterai un nouveau pack à 100 euros, mais pour le moment... Euh, pas trop, les fifous Ah je crois que j'ai envie d'avoir leader. Je crois que je vais refaire ma main. Quoique on fait ça. Non en vrai on va faire ça. Hein. Dans ce cas-là, autant faire euh... ouais non on va scorpion. Non cristal a plus de sens. Non, scorpion a plus de sens. On va voir ce qui va se passer. On est pas mal, mais là j'avoue que lui aussi il fait une belle sortie, peut-être avec Wong. Zola. C'est pas mal. Ça bloque son board. Ok. Il a Zola en main. Il a Zola en main et euh, s'il fait Zola sur Taskmaster, il, en fait il peut bouffer soit des. En fait il mange des mauvaises cartes. Après il peut Odin. Non, en vrai on a volé deux Zola donc c'est probable qu'il n'ait pas Odin et qu'il n'ait vraiment que deux Zola en main. On n'est pas trop mal hein. Ouais, il va partir. On était pas mal hein. Et vous voyez on a bien monté et franchement, des games vous voyez là on a eu 2-3 fois Zabou en main, bah, on a gagné 3 games assez rapidement, on a pris du 2, du 4, on n'a pas pris du 8 pour le coup. Je retourne ici et puis... Euh... Est-ce que j'ai fait toutes mes missions Pas très grave, ce soir. Qualité, donc essayez plutôt de, de crafter des choses qui sont à 500. Zabou on a beaucoup joué, on est à 300. Comme ça vous pouvez créer de nouvelles euh, cartes. Et vous pouvez les commencer à 25 ces nouvelles cartes. J'ai pas un meilleur un plus beau scorpion. Ça c'est joli. J'aime pas la cosmétique mais quand même. Il y a des cartes qui sont vraiment plus belles que d'autres. OK, une petite chourie là-dedans, ce serait pas mal. Non, j'ai toujours ton collectionneur. C'est vraiment très très très très long. Hein. Franchement... Euh... Les, pour, pour 3000, hein, pour une poule 3, hein, je crois. Ou oh, 6000, non, c'est 6000. Je... 6000, tu peux pas les avoir. Non, mais 6000, c'est impossible. Hein. 3000, c'est jouable, mais 6000, c'est impossible. Bref. En tout cas, ça, soit ça change, soit ça reste comme ça. Et... Mais j'ai peur que le compétitif soit bloqué par ce système-là. Mais ça dépendra des decks après. Et ça dépendra un peu. On va pas faire le débat, mais ça peut dépendre de... Parce que les decks top méta peuvent avoir des poules 4 et des poules 5, mais peuvent être facilement contrables par des cartes de pool 3, de pool 2. C'est aussi une possibilité. Euh, bon, ce deck-là, il est difficilement contrable. Parce que même si l'adversaire fait un enchantress, vous avez quand même la possibilité sur le T4. Après Zabou de jouer plein plein de mana et quand même d'être de, de, bien. On verra. Bref, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde